Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le 27 juillet 2020, 9h44. Euh, L'article en question, c'est « Censure à TVA ». Denis Lévesque coupe euh, l'entrevue avec celui que vous allez écouter. Vous allez voir, ça dure 2 minutes 30, 39, puis rendez ça public partout. Ça prouve toute la supercherie des médias d'information qui font des millions et des millions de dollars sur le mensonge pour faire paniquer la population du Québec. On est 8 millions. Il ne faut pas se laisser faire. Bravo hier pour la manifestation à Québec. J'étais là. C'est certain qu'ils n'ont pas voulu que je passe mon message. Mais vous savez que mon message, c'est « Liberté, liberté et liberté », rien de moins que ça. Et moi, j'ai une pétition, présentement, sur Internet, chez change.org, que ce soit à Bill Gates, que ça appartienne au Diable, ou quoi que ce soit, je suis rendu quasiment à 600 signatures, et chaque personne qui a signé vient de gagner. Et c'est moi qui réponds pour vous autres. C'est une déclaration de nullité de l'article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés qui, euh, qui déclare nul. C'est une déclaration de nullité de la dérogation qu'utilisent nos premiers ministres, nos ministres, les juges, les avocats, les notaires pour se soustraire des lois, des constitutions, des décrets, des règlements, des procédures ils agissent de façon discrétionnaire, tous ensemble, en situation de conflit d'intérêt. Mais malheureusement, j'ai pas pu m'exprimer hier devant tout le monde. J'étais, On était sous la pluie battante et j'ai trouvé, vous, la foule du Québec. Vous étiez une foule extraordinaire, vous, vous m'avez renversé et je me promenais avec mon chandail noir, le grand jury du peuple du Canada. J'ai écouté mon ami Jean-François Dubois, écoute, il a commencé avec moi, puis après ça, il a continué avec la formation en droit, si on veut, ou l'étude du droit avec mon avocat, moi, et d'autres avocats du barreau du Québec. Donc, il n'y a pas de problème, mais je vais vous dire franchement... Je restais un peu surpris de voir que qu'Alexandre Cossette Trudel, quand je lui ai donné la main, cet homme-là, il était de marbre. C'est comme si je venais de tomber de la planète et que j'étais un virus moi-même. Je vous mens pas, ça me dépasse. Et pourtant, ce gars-là, je l'admire, je vais toujours admirer Alexandre Cossette Trudel, mais ils ont de moi parce que je leur demande, je demande à ses avocats, de se joindre à moi pour signer ma déclaration de nullité de l'article 33 et de la dérogation qui est dans l'article 33 de la Charte canadienne qui déroge à toutes les lois, à tous les jugements, à tous les décrets, à toutes les constitutions, à tous les contrats, à toutes vos vérités à vous devant les juges. Il déroge à tout et ça, c'est une déclaration de nullité. Ça va disparaître. Ça existait depuis 1982 les juges ont, ont, ont mis des gens dans la misère avec ça euh, écoutez, euh, je regarde, moi, mon ami euh, euh, Stéphane euh, Marcoux, euh, Milan Desilets, quand je les ai, euh, ai paronnés, j'ai travaillé avec eux dans leur dossier à Gatineau. Euh, et puis, euh, quand je regarde, justement, euh, mon ami euh, Mario Talbot, Claude Dubé, euh, Jean-Yves Lessard, euh, je me suis joint à eux, on a fait un groupe de mousquetaires, si vous voulez, et puis euh, on a signé tout simplement euh, une procuration qui me permet de représenter toutes les personnes physiques au Canada, ok, à partir de leur nom propre, tu comprends, et leur personnalité juridique, parce que moi je représente des personnalités juridiques, les personnes physiques ou morales, pas les noms propres, seulement des prénoms, ou des corporations d'associations de, de personnes, ou des corporations unipersonnelles, donc c'est votre nom de famille, c'est ça ce qu'on appelle une corporation unipersonnelle, une seule personne, comme ils ont fait du gouverneur général en 1952, chapitre 139, qui dit tout simplement que le gouverneur général, c'est une personne physique qui ont constitué un Corporation Soul en, en violation de l'article 91.29 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. Et vous savez, comme moi, que le Québec, c'est un pays depuis 1968 et que le Québec, il est incorporé à Revenu Québec sous numéro 88-13-81-8000. Et que le Québec est enregistré, et euh, même au registre des entreprises, dans une déclaration du registre des entreprises, qui est quand même le deuxième lieutenant-gouverneur au Québec. Parce que le, le registraire des entreprises du Québec, c'est le deuxième lieutenant-gouverneur du Québec, et, et il a les mêmes pouvoirs que le gouverneur général pour ce qui est du sceau et des signatures. Et c'est bien écrit dans la déclaration du registraire des entreprises que l'Assemblée nationale, qui est une seule chambre législative, a été constituée en 1867. Je les copie ici, parce que quand que je, je, avant, si je ne prends pas les copies, ils les font disparaître. Le gouvernement fait disparaître, comme vous allez voir aujourd'hui, ils font disparaître l'émission de Denis Lévesque. Ils la censurent et je vous la donne tout de suite et je la réserve, je la conserve. Et on va commencer immédiatement euh, cette conversation-là. Écoutez bien ça. Attendez un petit peu. On va voir ça. On commence. Attendez un petit peu. Vous vous souvenez de ce québécois, Bernard Lachance, qui vendait lui-même ses billets de spectacle Et euh, vous voyez ces images, notamment à Chicago, euh, où Oprah Winfrey l'a rencontré. Or, euh, si on vous en parle ce soir, c'est qu'il y a quelques semaines, Bernard Lachance a communiqué avec nous. Il nous disait en plein cœur de cette crise du coronavirus, j'aimerais parler de euh, la crainte du virus, parce que lui, là, on avait contracté un euh, qui a fait les manchettes bien avant. Le coronavirus, le VIH, et c'est la première fois qu'il va en parler euh, aujourd'hui et il va nous raconter pourquoi donc, ce soir. Salut Bernard! Salut, ça va bien Denis? Oui, donc une grosse journée pour toi parce que tu décides de parler de ça. C'est la première fois que tu en parles. Oui, c'est la première fois que, que je vais en parler. Et Denis, je vais te surprendre, j'ai donné une toute autre pré-entrevue à ton recherchiste euh, parce que j'avais peur que vous ne me laissiez pas dire ce que je m'apprête à vous dire. Mais moi, j'ai pris, après au Oprah, j'ai pris les pilules pendant 8 ans. Aïe, aïe. Ça, c'est ce qu'on appelle la trithérapie. C'est la trithérapie et j'ai arrêté il y a 3 ans. La propagande de cette pandémie d'une COVID-19 me rappelle étrangement la propagande du VIH sida des années 80. Et ceci est une, une pandémie qui aujourd'hui, 35 ans plus tard, est très bien documentée comme ayant été, et là je vais vous surprendre, comme ayant été frauduleuse, criminelle, et aussi scénarisée par les mêmes acteurs et les mêmes institutions que ce qui nous intéresse aujourd'hui. maintenant. Et... Oh, ben ben ben tu n'as tu pas dit à Rochelle de Pupille qu'elle allait dire ça, et moi je peux pas penser ça à la télévision. Parce que toi, pour toi, c'est sérieux, puis pour moi, c'est de la patente. Denis, je cite. Je des, pense pas ça, à Je cite des prix non, Nobel. Non, Denis. Ce qui, est, ce qui est commun à tous les adeptes du complot, là, de toutes les théories de complot, c'est qu'ils ont un amanchou de ça d'épais, d'espèces de documents qui sont de la patente à C'est ce, ce que tu racontes là, c'est. Ce qu'il ce y qui qui a de commun, commun sur Internet, c'est de la merde. Ce qu'il y a de commun, tu dirais tous sont le prix Nobel que je cite? Là, les, les gens avec ces 4-5 dernières déclarations des 10 dernières années ils se demandent si il est correct je veux dire c'est pas c est, c est... tu parles de qui là? Ouais. Le, les, les gars les gars les gars non, là, là, là c'est Bruno là. oui fait qu'on va couper ça parfait ouais, c'est correct mais non mais, ben mais c'est parce que la vérité ne sort jamais dans les médias la vérité sort jamais dans les vidéos, YouTube ben je vous ai filmé puis je vais la passer mon entrevue ben tu le feras. Hey, « Bravo, bravo, bravo, bravo. Écoutez, je l'ai trouvé extraordinaire. Là, c'est certain que je garde l'enregistrement. Il est euh, dans un document confidentiel. Et je vais défendre ce monsieur-là si le gouvernement veut s'attaquer à lui. » à ce Monsieur Bernard-là, je vais le défendre, je vais me mettre la tête sur la bûche, mais croyez-moi, ce gars-là, ça va être public, cette chose-là. Et là, je le rends public immédiatement. C'est un document censuré qu'ils n'ont pas voulu passer à la télévision, mais ce monsieur-là, c'est un génie. Il a pris le document et l'a enregistré par la grâce de Dieu. Vous comprenez? Ça vient pas de n'importe qui, ça. Et ici, le Québec, écoutez, vous avez la protection par des gens comme lui, des gens comme moi. Moi, c'est malheureux parce que quand je regarde les groupes que nous avons actuellement avec Stéphane Blais, avec Alexandre Cossette-Trudel et tout ça, les avocats qui sont en arrière de tout ça, ces gens-là n'ont pas le droit de révéler des choses. Puis je vais vous dire une chose, je ne peux pas arriver et en vouloir aux avocats parce qu'ils vont perdre leur job. Ils n'auront plus de revenus, vous comprenez et les policiers, c'est la même chose. Ils sont obligés de faire des choses qui sont contraires au droit, contraires à la loi, contraires à la sécurité publique. Et pourtant, vous avez des, des policiers avec, avec une arme, avec un esprit développé, où ces gens-là connaissent les besoins de la population, puis n'ont même pas le droit, justement, de, de, de pouvoir exercer leur fonction correctement. Et il y a des avocats, c'est la même chose. On m'a dit qu'il y a 50 des avocats qui sont de mon côté, et pourtant... Écoutez, même mon avocat, moi, ne peut pas révéler ça. Même, euh, je regarde les. Euh... Jean-Yves Dubois hier, Jean-François Dubois hier, qui a fait une performance extraordinaire, et tout ce qu'il disait, c'était vrai, il n'y a pas de problème là-dessus, je vais demander à Jean-François Dubois de venir avec moi, de signer la pétition de nullité, et de la faire signer par tous ses avocats, les amis d'avocats qui l'ont entraîné, qui lui ont enseigné le droit, il n'y a pas un avocat qui va vouloir signer ça, parce que c'est le peuple que, c'est vous le peuple qui devenez puissant, qui devenez souverain, et quand on fait une déclaration de nullité, c'est comme si à la base même, le peuple le projet de loi de la charte canadienne ainsi que la charte elle-même, à l'article 33 de la charte, n'existe plus. Et si le gouvernement a eu le culot d'altérer de, de, de, la charte au complet, tous les articles de la charte canadienne, par l'article 33 de la charte canadienne, automatiquement, tous les articles, même si c'était de bonne foi, comme ils disent, deviennent corrompus, deviennent altérés, deviennent souillés. Par le vice, et non par la vertu. Donc, ils sont de bonne foi, mais dans le vice, et non pas dans la vertu, vous comprenez? Donc, ça va être rendu public, et euh, je rends ça immédiatement euh, sur Facebook. On en pensera ce qu'on voudra, puis je vous invite aujourd'hui à retourner euh, sur euh, mon fameux, euh, ma fameuse pétition... Euh, que j'ai mis sur change.org, même s'il y en a qui sont en maudit parce qu'ils disent que ça appartient à Bill Gates puis qu'il faut que j'arrête tout ça. Non, non, écoutez, peu importe à qui ça appartient, je suis rendu à 700. À 700 signatures, là, quasiment. Là, 600. Il en manque à 7 pour en avoir 700 en une semaine. Donc, mettez l'épaule à la roue tous ensemble ici au Québec. Tous et toutes. Il faut tous pousser dans le même sens. Arrêtez de viser un tel, un tel. Quand vous visez ces gens-là, vous perdez votre temps. Vous n'avancez pas dans vos droits à vous. Vous ne participez pas, vous ne participez pas à la correction de vos droits. À vous. vous vous occupez de tout le monde sauf de vous autres. Donc, faites votre possible. Moi, je suis là pour vous aider. Et Bernard, là, que vous venez d'entendre, qui vient de dire à TVA, vous me censurez, puis Daniel l'évêque leur censurer. Et j'assume, moi, aujourd'hui, ça. Puis là, là, c'est certain que, écoute, là, c'est extraordinaire. Bravo. Félicitations de m'avoir envoyé ce fameux document-là. Et euh, on lâche pas. On est dans la deuxième semaine de vacances, dernier dessus de la construction. Il ne faut pas lâcher. Allez publier, publiez mon fameux document. Attendez, je vais vous donner le lien encore. Ça ne sera pas long. Ça ne sera pas long. Non, le... non, non, parle pas. Je suis, je suis sur enregistrement, mon grand. C'est sur... moi qui entends, qui okay, écoute. Là, je vous donne le lien. Le lien, c'est le HTTP 2.2 barre oblique, CHNG en petites lettres comme change.IT barre oblique 6, puis là, c'est des lettres majuscules, c'est la lettre H, M comme Michel, 7, Y, K, X, et ça finit par une lettre minuscule, N. Allez sur ce site-là et mettez votre signature. J'ai besoin au moins d'un million de signatures. Et vous avez gagné, puis on gagne déjà. Parce qu'oubliez pas, comme je me répète, quand vous déclarez une nullité, c'est que le projet lui-même est nul. Donc l'adoption de l'article 33 de la Charte canadienne est automatiquement annulée. Et les gens qui ont participé au, à la souillure, à l'altération, à la corruption de la charte canadienne à partir de l'article 33 de cette même charte-là devront éventuellement répondre de ça publiquement et nous dire pour quelles raisons ils qu ont voulu salir les droits du peuple canadien. Vous comprenez? Bonne journée à tous et je publie.